Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la bonne notation, entre guillemets, des accords dans les grilles de jazz. C'est une vidéo que je fais en répondant aux commentaires que j'ai assez souvent sur YouTube du genre ⁇ Ah, t'as écrit R7 sur ta grille, mais c'est pas ça en fait, tu joues R9 ⁇ euh, donc c'est une vidéo qui est là pour répondre justement à ce genre de questions que beaucoup de personnes se posent et c'est une très bonne question en fait. Pourquoi quand on joue Ré 9 ou Ré 9 13 ou... Et ben, on écrit que Ré 7 dans une grille. Donc je vais répondre à cette question. En fait, les grilles de jazz sont écrites en général avec des accords de 3 ou 4 sons, pas plus. Donc des accords majeurs, mineurs, diminués ou alors majeur 7, mineur 7, 7, mineur 7 bémol 5 les notes qu'il y a en plus, les 9e, les 13e, les 11e, c'est des notes qui, sont, qui peuvent être ajoutées par l'accompagnateur et qui sont souvent, c'est lui qui va choisir lesquelles il va mettre, s'il si va mettre une 9e majeure, une 9e mineure, c'est à lui de faire ce choix là, et en fonction du contexte, voilà, c'est en fait, libre à lui de faire ça, donc c'est aussi à vous de savoir s'il y a une liaison ou pas, c'est d'arriver un peu à la reconnaître, sauf ça arrive des fois où on note précisément un accord, par exemple 7, 10, 9, 10, 11, par exemple, lorsqu'on veut cet accord précisément. Euh, parce que, assez souvent, c'est parce que c'est un accord qui. c'est un, un enrichissement qui est dans la mélodie et qui est assez contraignant, qui est assez important à jouer, et qui contribue beaucoup au son du morceau. Un exemple, un cas d'école, c'est le morceau All Blues de Miles Davis. C'est un c'est un blues en sol, on pourrait dire, et sur la partie B, c'est quasiment un blues, hein, et sur la partie B, ou sur. c'est pas vraiment la partie B, on pourrait dire la 9e, 10 mesure, on a les, les accords D7-9 et Mi bémol 7 9 donc là, à ce moment-là, on va pas écrire Ré 7, Mi bémol 7, on va vraiment écrire Ré 7, dièse 9, Mi bémol 7, dièse 9, parce que c'est une couleur très spécifique qui arrive à ce moment-là, si on la joue pas ou qu'on met une neuvième majeure ou une bémol 9, ça ne sonne pas du tout comme le morceau, donc là on écrit Ré 7, dièse 9, et le reste du temps on met sol 7 ce qui sous-entend sol 7 13, 9, ça c'est un peu dièse éventuellement, ça c'est l'accompagnateur qui va choisir euh, ce qu'il veut donc ça c'est important à comprendre, on écrit les accords à 3 ou 4 sons dans une grille de jazz. Alors pourquoi on fait ça Prenons un exemple concret pour illustrer, euh, vous allez comprendre par vous-même. Supposons qu'on voit une grille où il est marqué FA MAJ, donc un 2-5-1 en FA, FA MAJ 9, et puis après SOL mineur 7 9, et après DO 7 bémol 9 13 10, 11. Si vous tombez sur une grille comme ça, ça va être déjà ça va être compliqué à lire ça va être long à lire il va falloir que vous compreniez que ok le début c'est l'accord important après il y a plein d'enrichissements. il va falloir que vous jouiez exactement ces accords là enfin c'est très compliqué à lire ça fait beaucoup d'informations ça fait trop d'informations alors que si vous voyez fa maj 7 ou même fa majeur sol mineur 7 do 7 ben, c'est beaucoup plus concis à lire beaucoup plus rapide vous voyez tout de suite que c'est un 2 5 1 et vous pouvez mettre par dessus les enrichissements que vous voulez ici si vous voyez peut-être marqué fa, h7, sol mineur 7, do7, Bémol 9 vous savez que sur le do7, il faudra mettre une Bémol 9 c'est assez important sans doute parce qu'il y a une Bémol 9 à ce moment-là dans, dans la mélodie et donc c'est la grille qui vous l'indique en fait, vous n'avez pas besoin de regarder la mélodie ou de connaître le morceau, vous voyez do7, Bémol 9 attention, je ne mets pas de neuvième majeur à ce moment-là, je mets une Bémol 9 parce que là, il y a marqué Bémol 9 sur l'accord, donc c'est que c'est important dans cette même logique de... D'écriture de grille concise et facile à lire, moi je préfère écrire delta que maj7. F delta, ça veut dire fa maj7, donc c'est deux caractères à lire, en un coup d'œil c'est bon, je sais qu'elle a corset, alors que F M majuscule, A minuscule, J minuscule, 7 c'est maj 7 donc là c'est un petit peu plus long à lire, en plus de ça si je regarde trop rapidement je vois le F et le 7, et le 7 par défaut ça veut dire que c'est une septième mineure donc ce serait un F7, bref je trouve que c'est plus clair de mettre un delta, F delta c'est ultra clair, c'est un dessin qui me fait dire tout de suite quelle couleur d'accord c'est, bref ça c'est une préférence personnelle. Maintenant sachez que c'est tout à fait possible dans les standards de jazz de, qu'on voit marquer F, Fa majeur, ça ne veut pas dire qu'il faut jouer Fa majeur, donc Fa la do, sans septième, non, ça veut dire que c'est à vous de choisir quel enrichissement vous allez mettre, peut-être que vous, avez, vous allez jouer Fa la do, c'est quelque chose qu'on fait mais qui est assez rare en jazz, hein, de jouer une, une triade, mais vous allez peut-être jouer une Mach 7 dans cet accord, mais peut-être aussi une sixte, vous pouvez très bien jouer Fa 6. ça c'est quelque chose justement, c'est un sujet qui est assez important. Ce que je vois assez souvent auprès de, de mes élèves, et des personnes que je côtoie dans le cadre de mes cours, des cours de groupe des fois, c'est que tout le monde, en jazz, on croit qu'il faut mettre des accords machettes de partout. Attention, non, il ne faut pas mettre des accords machettes de partout, pour différentes raisons. Déjà, pour une raison de style, il y a des styles dans lesquels on, on met souvent des accords machettes et d'autres non. Si vous faites du jazz manouche, les accords machettes, il faut pas trop en mettre, il faut plus jouer des accords 6 ou 6-9. Si vous faites du jazz New Orleans, les accords machette, attention, ça, ça va pas passer, si vous faites du swing, que vous aimez bien Charlie Christian ou Duke Ellington, vous faites du swing, et que vous faites la pompe avec des accords machette, ça risque de ne pas toujours bien sonner, quoi. sur les balades ça ira bien, mais pas trop sur le swing je pense, on jouera plus des accords 6, donc ça, il faut faire attention, il ne faut pas mettre des accords machette de partout, en plus de ça, c'est pas qu'une question de style, c'est que aussi des fois, dans la mélodie, il y a la fondamentale, et quand il y a la fondamentale dans la mélodie, que vous jouez un accord de fa-mach7, ça va pas sonner, j'ai fait une vidéo intégralement sur ce sujet d'ailleurs, 10 minutes sur la mélodie, la, la fondamentale dans la mélodie et un accord mach7, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo, donc allez voir cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre pourquoi, mais il faut faire attention avec les accords mach7, parfois ça sonne très bien mais parfois ça va pas. C'est pour ça que je trouve ça assez pratique d'écrire juste fa comme ça, si je joue le morceau bah en jazz manouche, je sais que j'ai joué un accord de Fa6 ou fa 9 C'est les accords qui sont courants en jazz manouche pour un accord majeur. Fa 7 si je fais du jazz et que c'est sur une balade et qu'il n'y a pas la fondamentale dans la mélodie. Et peut-être Fa majeur ou Fa6 si je fais du New Orleans, et puis il y a plein d'autres styles de jazz où je vais pouvoir faire des choses, je ne sais pas si je fais de la bossa, je vais faire un accord peut être MAH13-9, encore plus enrichi que ça ça va bien sur Girl from EPA-Neba par exemple. Donc, euh, donc ça c'est libre à moi de choisir comment j'enrichis l'accord, et pourtant dans la grille il y a marqué F, Fa majeur, Fa la do. Eh ben non en fait, il faut savoir qu'on va pas jouer uniquement Fa, La et Do. Et cette logique avec les accords à trois sons c'est quelque chose aussi qu'on trouve assez souvent pour les accords diminués par exemple, quand on voit marqué Mi diminué, mi petit rond quoi, le rond en exposant, et ben en fait ça sous-entend mi diminué 7 c'est un accord à 4 sons, on va pas jouer uniquement une triade diminuée mais une tétrade diminuée, le fameux accord qui se joue comme ça et qui est transposable par tierce mineure voilà donc c'est mi diminué 7 et on comprend et on peut l'enrichir si on veut avec les notes qui vont bien, avec la bémol 13 par exemple, ça c'est un enrichissement qui est très courant Donc en résumé. Écrivez des accords à 3 ou 4 sons lorsque vous écrivez des grilles de jazz. Et c'est normal que les accords soient écrits à 3 ou 4 sons lorsque vous lisez des grilles, c'est pour les rendre plus lisibles. Ça sous-entend que le savoir justement de « est-ce qu'on met des enrichissements ou pas ?», c'est aux musiciens qui interprètent le morceau de connaître tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura peut-être permis d'avoir des réponses aux questions que vous vous posiez depuis quelques temps ça vous permettra aussi de comprendre bah, comment mieux interpréter les grilles de jazz que vous lisez et pourquoi on trouve que des accords écrits à 3 ou 4 sons dans les, dans les standards de jazz c'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire que ce sont les accords qu'on joue vous pouvez vous abonner, ça contribue euh, au fait de soutenir mon travail vous pouvez évidemment euh, liker la vidéo, la partager et aussi me soutenir sur les plateformes comme Patreon ou Tipeee on se retrouve pour la prochaine vidéo